Deleuze présente Super Plus, plein d'avantages pour vous aider à payer moins pour manger mieux. Aujourd'hui, on vous explique une nouveauté Super Plus. Soutenez une bonne cause ou une association grâce à vos points. Comment faire Appuyez sur la section Points dans votre app MyDeleuze. Dans Échanger vos points, choisissez Association caritative. Vous pouvez ensuite directement choisir une bonne cause ou votre association préférée. Vous voulez soutenir une association locale près de chez vous Cliquez sur « Trooper » afin de voir quelles associations vous pouvez supporter. Cliquez sur la barre de recherche. Vous pouvez chercher par code postal ou par nom. N'oubliez pas de taper minimum 3 chiffres ou 3 lettres pour que les propositions d'association s'affichent. Une fois que vous avez sélectionné votre association, choisissez le nombre de points que vous souhaitez donner afin de les convertir en dons pour l'association. Si vous le souhaitez, Trooper peut partager vos données personnelles avec l'association afin que celle-ci sache que vous l'avez soutenue. Appuyez sur « Faites un don » et voilà Votre association recevra un coup de pouce financier supplémentaire. Vous savez donc maintenant comment soutenir votre association préférée ou une bonne cause grâce à vos points Super+. Plus. Bien joué